Et bien que voulez-vous la Pixie Army Disneyland me manque, j'ai donc décidé de remettre des oreilles pour cette vidéo. <rire> Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on tourne un Disney Book Yeah ça faisait si longtemps que j'en avais pas fait. Et pourtant j'ai quelques petites pépites qu'il faut que je vous partage. Quelques livres que j'ai lus récemment. C'est vrai que euh, pendant ma pause j'ai pas trop lu, en tout cas pas autant que je l'aurais aimé. J'ai quelques petites choses à vous partager avant de commencer cette vidéo et d'entrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose puisque cette fois-ci je n'ai pas de livre à vous faire gagner pour le prochain Disney Book. C'est de mettre dans les commentaires le livre que vous aimeriez le plus que je chronique et que je vous partage du coup. Celui qui aura le plus de likes sera le prochain que j'achèterai et que je lirai dans le prochain Disney Book. À mon avis, ça va jouer entre le Heart of d'En Avant et le Heart of de Mulan. Mais euh, je dis ça, je ne dis rien, donc on verra bien Donc ça c'est fait et euh, il faut que je vous partage donc mes lectures Il y a majoritairement du français cette fois, donc ceux qui ne lisent pas en anglais devraient être ravis. Allez, j'arrête de parler, on y va Donc j'ai lu deux BD qui m'avaient été envoyées il y a quelques mois par Gléna Donc à gauche on a Super Mickey et à droite on a Moby Dick Qui étaient pour le coup des trois BD, celles qui m'inspiraient le plus euh, sur la couverture, déjà parce que j'adore Donald, que je trouvais qu'il y avait un style visuel qui se détachait dès la première page et je vous confirme qu'à ce niveau là, il n'y a rien à dire les images sont magnifiques comme la précédente BD de Glenna que je vous avais chroniquée il euh, y a toujours un univers visuel très fort qui se détache et je trouve ça plutôt bien parce qu'on découvre euh, bah voilà, des histoires euh, classiques revisitées sous Disney. Malheureusement, euh, c'est le livre sur lequel j'ai le moins accroché de toutes les BD que j'ai pu recevoir. Certes, l'univers visuel est très joli. Mais je ne me suis attachée à aucun personnage. On a juste les personnages de Disney qui remplacent les personnages originaux. Mais il n'y a pas vraiment de clin d'œil ou quoi que ce soit qui sont faits. Donc je trouve ça pas mal si vous êtes collectionneur. Si vous aimez euh, les histoires classiques que vous avez envie de redécouvrir avec un twist différent. Si vous êtes sensible aux belles images. Maintenant si vous cherchez quelque chose qui touche quand même à l'univers Disney. Si vous avez envie de touche Disney. Euh, D'avoir un rapport à Disney qui est beaucoup plus fort. Je ne vous le recommande pas. Pas pour le coup, euh, ça reste un très joli livre mais c'est vrai que moi j'ai pas trop accroché et j'ai du mal à me mettre dedans pour être honnête alors que c'est une BD qui est quand même relativement facile à lire, hein. je veux dire il n'y a même pas 80 pages donc honnêtement ça se lit vite mais j'étais assez déçue par ma lecture je pensais que ce serait celui que j'apprécierais le plus et au final c'est celui que j'aime le moins si je devais mettre une note à ce livre je lui mettrais la note de 2,5 sur 5 pour la simple et bonne raison que oui j'en ai pris plein les yeux et que euh, c'était une vraie découverte à chaque page parce que la mise en page est très belle encore une fois, comme pour le Mickey, les cases sont assez grandes, ce qui fait que on a eu vraiment l'occasion de voir tous les détails. Maintenant, c'est vrai que niveau histoire, j'ai moyen accroché et personnellement, si je ne m'attache pas au personnage, et eh bah, ben, j'ai du mal à rentrer dedans et c'est ce qui s'est passé. J'enchaîne avec le Super Mickey et le Super Mickey a un concept assez particulier. C'est un livre où il n'y a aucune bulle de texte. Alors, je vous avoue que j'étais assez curieuse de tenter l'expérience pour la simple et bonne raison que, bah, voilà, moi, je suis généralement plus attachée au texte qu'aux images. J'avais très peur qu'ils se lisent très vite. Et au final, j'ai adoré. Pour le coup, c'est celui que j'attendais le moins et c'est celui que j'ai préféré sur les trois. Alors, euh, on a un style graphique qui est très particulier, vous le verrez déjà rien qu'à la couverture, mais aussi dans les close-up que je vais vous faire. On a vraiment euh, Mickey et Dingo qui sont simplifiés au maximum, mais alors le comique marche du feu de Dieu, j'ai adoré. Alors en fait, pour vous raconter, c'est l'histoire de Dingo qui tombe sur des haricots magiques et ça le fait devenir un super-héros. Sauf qu'on se rend compte qu'entre de mauvaises mains... Et bah les haricots, ça peut euh, poser quelques petits problèmes. Et ce que j'aime, c'est que c'est un livre qui va être adapté à tous les âges. Je pense que les très jeunes pourront facilement comprendre l'histoire. Les grands vont aussi l'apprécier euh, parce que il est facile à lire, mais il est très drôle aussi. Pour moi, il a vraiment un super effet sur les gens. J'adore ce bouquin. La, la seule chose qui m'a un peu désarçonnée, c'est que euh, entre les chapitres, on a un espèce de passage avec euh, des, des des jeux. Comme si on lisait un magazine au final, alors c'est assez original, mais c'est pas si mal que ça, donc euh, moi j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça Mais bon, écoute, euh, pourquoi pas, il hein, n'y a pas de problème donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD de chez Gléna et celle-ci, je vous la recommande très fortement. Elle coûte 15 15€ et franchement, pour un cadeau, pour quelqu'un qui est pas forcément trop un lecteur mais qui pourrait avoir envie de se mettre dedans, ça se lit pas si vite que ça. Les cases sont vraiment grandes, elles sont chargées de détails là aussi. Euh, Dingo et Mickey sont super marrants, bref, foncez. Et pour celui-ci, je mets la note de 4 sur ça, il faut pas déconner, c'est pas non plus un coup de cœur de ouf qu'il me faut à tout prix dans ma bibliothèque, mais vraiment vraiment vraiment la Army, je vous le recommande. On enchaîne ensuite avec un Art of en anglais. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, The Art of the Good Dinosaur. Comme je vous le disais, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Art of, et c'est vrai que j'en ai quelques-uns euh, en stand-by dans ma collection, pas beaucoup, mais euh, quand même, donc je me suis dit, allez ma cocotte, tu te motives, tu vas le lire. Il me semble que je l'avais eu à un très bon prix à l'époque sur Amazon.com. Euh, je sais pas à quel, euh, à quel prix il se trouve actuellement, mais honnêtement, si vous le trouvez à plus de 25 euros, ne le prenez pas. Moi je l'ai détesté. Alors il faut savoir que je. c'est le Pixar que j'aime le moins également avec Cars, il avait tout pour me plaire de base sur le principe, histoire originale, la bande-annonce me plaisait beaucoup et au final je m'étais ennuyée comme un rat mort devant le film, j'avais pas trouvé que ça fonctionnait, je trouvais que l'histoire était très gamine et très classique, très cliché, la seule chose que j'avais bien aimé c'était les designs et encore... Euh, parce qu'il y avait un vrai décalage entre le design des personnages principaux et euh, l'esthétique euh, des paysages qui était très photoréaliste. Donc du coup j'étais un peu mythique mi mi-raisin sur ce film et en fait il faut savoir que euh, Le Voyage d'Arlo c'est très clairement un film Disney qui a été remanié un nombre incalculable de fois, l'histoire originale n'était pas du tout celle qui nous a été présentée au cinéma et donc je m'étais dit ah le Art of peut être intéressant parce que bah du coup je vais apprendre des choses, je vais découvrir ce qui n'a pas été fait. Et en fait, pour moi on est sur l'un des pires art-of, on a je crois vice-versa qui est un peu dans la même veine si mes souvenirs sont bons. C'est un art off où il n'y a quasiment aucun texte, où les images sont très classiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'images qui dérivent du contenu final qu'on a pu voir, on n'a pas euh, de témoignages des réalisateurs qui vont vraiment nous expliquer pourquoi est-ce que ça a été un échec. <rire> non, ils le diront pas comme ça, mais pourquoi est-ce que on a eu une histoire qui était complètement différente, des scènes coupées au montage, etc. Là, c'est vraiment pas un contenu qu'on a. On est vraiment sur un art-of qui est très contemplatif, qui peut être très joli sur certaines images, hein, que je trouve personnellement assez boring. Je pense qu'il y avait plus de choses à faire, il y a quelques lignes de texte, bien évidemment, mais rien de réellement enrichissant à la lecture. Donc moi c'est un art-of sur lequel je mets un 1,5 un sur 5, je mets un petit point et demi pour euh, bah, le travail qui a été réalisé euh, et pour la beauté de certaines images, maintenant moi, pour moi le but d'un art-of c'est d'aller plus loin que le film et là clairement euh, j'ai l'impression d'avoir le livre officiel du film quoi. Euh, no way. Je les enchaîne assez vite aujourd'hui parce que ça fait assez longtemps que je les ai lus au final ces livres et je trouve qu'ils se résument assez facilement mais vous allez voir que sur le dernier j'ai un peu plus de choses à dire donc voilà. En quatrième lecture je vais vous parler de ce livre aussi qui est un animated classique, c'est un livre en anglais, euh, je vous ai déjà présenté il me semble... Ariel la petite sirène et euh, la belle au bois dormant dans cette collection et pour mon anniversaire The m'avait offert Dembo et Aladin Aladdin je ne l'ai pas encore lu mais euh, bah, Dembo je me suis mis dedans très récemment et en fait ce que j'aime dans cette collection euh, c'est le design et clairement ils se sont fait plaisir là dessus ça se voit rien qu'à la couverture de celui-ci il est trop joli donc en fait pour vous expliquer si vous n'avez pas suivi euh, mon précédent Disney Book où je vous en parlais en fait, ce sont des livres qui retracent euh, bah, l'histoire classique, donc c'est un livre d'histoire, un livre de contes à l'origine, mais le petit twist c'est que vous avez également des dessins préparatoires, vous avez quelques petites pages au début et à la fin sur euh, bah, l'animation de façon globale franchement en termes de design il est magnifique c'est vraiment une collection que je souhaite poursuivre parce que je les trouve vraiment trop trop beaux ces livres et c'est vrai que c'est intéressant de découvrir l'histoire en anglais après pour l'histoire c'est vrai que ça fait plus enfant mais ça peut être sympa si vous avez envie de bah, perfectionner votre anglais pour le coup c'est des livres qui sont franchement assez accessibles sont principalement trouvables sur le Amazon je vois souvent dans les commentaires les membres de la Pixie Army qui me demandent où est-ce que je trouve mes livres moi j'achète tout sur Amazon et à chaque fois je vous mets tous les liens en barre d'infos donc si jamais vous souhaitez le retrouver n'hésitez pas à y aller, en plus ça me file un petit coup de pouce donc voilà, et ouais c'est un livre qui est encore une fois très joli, qui est très doux euh, qui correspond bien à l'univers de Dembo alors c'est pas mon préféré il me semble que celui que je trouve le plus joli dans les trois que j'ai pu tester c'est La Petite Sirène parce que j'avais été émerveillée vraiment pour ce livre aussi le gros avantage c'est qu'on a très très peu euh, d'images qui sont issues du film on a vraiment une majorité d'images qui viennent des concept arts des images préparatoires et c'est vraiment super et généralement la sortie de ce genre de livre colle euh, à la sortie des films donc je pense qu'il doit y avoir un Mulan qui doit sortir prochainement ça ne m'étonnerait pas du coup on a eu Aladdin, Le Roi Lion, Dembo l'année dernière bah, j'ai vraiment hâte de de continuer parce que même sur la tranche, ils sont vraiment jolis, vraiment c'est soigné dans les moindres petits détails. Donc si vous cherchez des livres en anglais pour commencer votre collection qui sont pas trop chers, qui sont beaux dans une collection euh, et qui sont faciles à lire, je vous les recommande vraiment vivement la Pixar. Et pour ce livre-ci, bah, là encore je mettrai un 4 sur 5 parce que le 5 sur 5 c'est vraiment réservé à l'élite de mes livres préférés, mes coups de cœur absolus, mais ça reste un très très bon ouvrage que je vous recommande. Et enfin, le petit dernier que j'avais hâte de vous présenter, la Pixie Army, il s'agit de Réflexion, qui est donc le dernier Twisted Tale sorti à ce jour. Il faut savoir que euh, j'adore cette série de livres. <rire> je les achète depuis la sortie du tout premier, qui était donc... Euh, il me semble que Aladdin et La Belle et la Bête sont sortis en même temps. Moi, j'avais acheté le Aladdin au tout premier, et après j'avais suivi avec La Belle et la Bête, et en fait, euh, je me fais un petit kiff à chaque fois qu'il y en a un qui sort... Je l'achète le jour de la sortie et je, généralement je le dévore en moins de deux jours. C'est ce qui s'est passé avec Réflexion de Mulan qui m'intéressait énormément. Et en fait, j'ai l'impression que plus on avance dans les Twisted Tales et plus on tombe sur des histoires qui sont complètement différentes de l'original. Dans Aladdin, je trouve qu'il y avait quand même une grosse partie de l'histoire qui a été re racontée dans le livre. Pareil pour La Belle et la Bête. Pour La Petite Sirène, au contraire, on partait du postulat que l'histoire se passait après euh, l'histoire originelle suite à un détail qui avait changé dans la première histoire puisque Ariel n'avait pas réussi à séduire le prince, euh, que c'était Vanessa qui avait fini par l'épouser. Et là pour Mulan, alors ils ont changé la scène en fait euh, dans la montagne avec les uns et l'avalanche, en fait euh, le coup de Mulan fonctionne puisque euh, bah, les uns se retrouvent ensevelis sous la neige et donc du coup il n'y a pas de bataille finale et donc la chine gagne, sauf que en fait c'est Shang qui se retrouve blessé et qui est entre la vie et la mort. Ça c'est le, le, vraiment le tout début du livre et donc ensuite on suit Mulan qui va tenter de le sauver par tous les moyens et qui va donc se retrouver dans l'au-delà. Donc c'est une histoire qui est un peu plus euh, fantastique pour le coup, c'est-à-dire que tous les films Disney soient fantastiques, mais c'est vrai que l'univers de Mulan n'est pas si magique que ça si on enlève Mouchou on part dans cette direction qui est complètement opposée au film original, mais qui est malgré tout très intéressante. Au départ, je vous avoue que j'étais assez sceptique quand j'ai vu que euh, Mufu se retrouvait sur le côté. c'est-à-dire que les deux seuls personnages qu'on retrouve pour le coup, c'est Mulan et euh, Shang, tous les autres, ce sont des personnages euh, qu'on ne connaît pas ou peu, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a une vraie nouveauté. Et au final, j'ai été captivée par l'histoire, j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que déjà on creuse le personnage de Mulan et son histoire d'amour avec Shang, parce que bah c'est vrai qu'en re-regardant le film, il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve quand même que leur histoire d'amour, elle est un peu tombée comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'on voit comment Mulan tombe amoureuse de Shang, mais on voit pas forcément l'inverse. Alors que là, c'est clairement plus explicite. Euh, forcément il y a des scènes qui se retrouvent changées, notamment la révélation de quand elle est une femme, hein, euh, ça ne pouvait pas se passer de la même façon, mais ça n'en reste pas moins intéressant à suivre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toute la morale féministe en fait qui se dégage euh, de ce livre. Ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment la force euh, des livres Twisted Tale, c'est à la fois on colle à la personnalité du personnage, on n'a pas l'impression de lire une histoire dérivée au final, on a l'impression d'être dans la continuité du film d'animation originelle et ça c'est un véritable plaisir jusqu'au moindre petit détail. Il n'y a pas de réelle incohérence et ça c'est cool, mais d'un autre côté on lit une histoire qui est vraiment originale et surtout euh, qui a un lien avec la société actuelle euh, qui dénonce quelque chose et qui a une morale qui est beaucoup plus adulte que euh, le film d'animation qu'on connaît. C'est pour ça qu'honnêtement, Réflexion fait vraiment partie de mes préférés si ce n'est... Mon préféré des Twisted Tales à ce jour, j'en avais trouvé un ou deux qui étaient peut-être un peu en dessous, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré euh, cette série de livres et je vais continuer de l'acheter honnêtement, je les attends tous avec grande bon impatience. Euh, c'est vraiment un énorme coup de cœur si vous aimez les livres Disney comme ça, les, les romans, euh, que vous avez envie d'une dose euh, d'inventivité en plus. Franchement, je vous les recommande à 1000%, la traduction est extrêmement bien faite. J'ai notamment l'occasion de, de temps en temps de parler avec les traducteurs sur Twitter, c'est vraiment un travail de fou qui est fait. Autant par l'auteur que par les traducteurs et vraiment la Pixie Army c'est un 5 sur 5 sur ce livre je, je peux pas mettre une note différente c'est à dire qu'il y a des scènes qui m'ont profondément impacté des dialogues que j'ai trouvé passionnants euh, j'ai été prise dedans du début à la fin, j'ai pas pu lâcher le livre encore une fois, donc je peux pas mettre une note <rire> qui est différente en fait, vraiment c'est c'est une série de livres que je suis hyper contente de lire. Autant les Serena Valentino, et je sais que vous me demandez souvent euh, mon avis là-dessus, je sais que je ne les aime pas puisque j'en ai déjà lu deux dans la collection et je les avais détestés. C'était Miroir, Miroir et euh, Histoire éternelle de la bête, surtout Histoire éternelle. D'ailleurs, j'en avais fait la revue sur mon blog si vous voulez aller voir, puisqu'à l'époque, je faisais pas forcément que des Disney books. Cette série-là, euh, je vous la recommande à 1000% et si honnêtement vous avez le choix entre les deux séries de livres, je vous recommande plus les Twisted Tales que euh, les autres parce que les autres, il y a une continuité logique entre les livres, et surtout, il y a une histoire annexe entre trois sœurs, que moi, personnellement, je n'aime pas du tout, et j'aime pas forcément la façon dont c'est écrit de base, donc euh, moi, je passe mon tour. J'en lirai peut-être un prochainement, si jamais, bah, si c'est le livre le plus liké, et bah, j'en lirai un, mais sinon, euh, je ne m'imposerai pas ça. Voilà ma Pixie Army, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que, euh, bah, vous aussi vous avez lu récemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous me recommandez, ou au contraire, ce que vous me déconseillez parce que, bah, c'est toujours bon à prendre comme petit conseil. Moi en tout cas, euh, j'ai hâte de relire de nouveaux ouvrages. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi lire, alors, mais euh, je vais m'y mettre, c'est sûr. Euh, N'hésitez pas donc à me partager vos coups de cœur, vos déceptions. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors, en scène post-générique, ce que je vous propose c'est de vous partager un petit secret, puisque, eh bien, vous le savez, ou euh, peut-être pas d'ailleurs, mais euh, j'ai beaucoup restreint ma collection et mes achats ces derniers mois. Depuis le mois de décembre, j'ai quasiment rien acheté, vraiment, en termes de Disney. Donc, on peut quand même m'applaudir quand on voit euh, avant <rire> le nombre d'argent que je dépensais chaque mois dans Disney. Mais j'ai fait un petit craquage récemment, un petit achat, euh, dont il faut que je... Euh, j'ai acheté le livre de la haut euh, qui est vendu sur Shop Disney à l'heure où je tente cette vidéo je ne l'ai pas encore reçu mais qu'est-ce que j'ai hâte ils sont hyper bien faits euh, c'est bourré de détails alors ils sont assez chers moi j'ai payé le mien 25 euros ce qui est quand même pas donné mais je prévois de faire du scrapbooking de mettre des photos etc donc ça va être magique et on a fait une commande groupée avec Xavier donc Xavier a pris le, le Blanche Neige moi pour l'instant je résiste parce que bah, j'ai les boîtes en forme de livres que j'ai dans ma collection et je me dis que c'est déjà pas mal. Mais s'ils sont vraiment très beaux, euh, je vais sûrement les commander. Du coup, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo et que vous avez acheté ces articles, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé, que je sache si je dois craquer ou non. Voilà, je vous fais des bisous